Et bien bonjour à tous, c'est aujourd'hui on se retrouve sur Hello Neighbor et Je vais vous expliquer rapidement qu ce que c'est Hello Neighbor, normalement vous le savez, si vous avez déjà vu des vidéos dessus. Hello Neighbor c'est un jeu où tu dois t'infiltrer dans, dans la maison du voisin pour découvrir euh, son secret. Voilà, il y a le 2 qui est sorti il y a longtemps, enfin, il y a pas longtemps mais il y a quelques mois enfin, pas quelques mois non plus mais je veux dire euh, voilà quoi donc là je fais du slack hein, je vais faire tout mon possible pour euh, débloquer plein de trucs c'est pas dit que je vais faire tout aujourd'hui hein. même euh, impossible de faire tout déjà je vais voir les touches ok ça c'est pas mal. Oh, ok. Donc c'est un jeu de euh, Après oui c'est classé comme un jeu de ce jeu. J'ai déjà fait toutes les touches. Sans qu'on nous explique quoi qu'est-ce. J'étais accroupi mais là je ne suis plus accroupi. oula Ah il nous a vu, non? Ah non. Euh, bon bah j'y vais hein. Voilà ça. Oula c'est bugué sur téléphone. Oui bah au cas où vous savez pas je suis sur téléphone. Et je est gratuit. Hein. Là, on était obligé de se faire attraper. J'ai essayé de courir, mais je ne pouvais pas. C'est pour qu'on montre cette scène, en fait. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais on m'a vu pendant une frame, on s'y C'était assez étrange. Il n'y a pas d'écart. Attends. Déjà, je vais directement rentrer dans sa maison pour voir pour... Ok, calme, c'est d'accord. Alors déjà, je vais prendre des objets. Il avait vu un truc de Ah, Ah, je temps du que je vais prendre des cartons. Je vais sortir, même si je crois qu'il est euh, dehors. y a un truc là. Si je monte là, on va voir. On a vu. Non, non, non. Ah, je peux même pas passer par-dessus, c'est une blague. Bon, bah ça, il m'attrape, mais je reviens vite. Il aller dans son jardin. Moi, je peux monter là-dessus Ouais, c'est bon. Oh putain, c'est chaud ça. On toujours pas vu. Tu où mec Montez là. Ah ouais, c'est bon. Je suis sur le toit. Ah, ça fait un truc de lumière la lampe. Ah. Ok. une suite euh, je fais une suite c'est pas dit que je n'en ferai une de suite Parce en fait il y a plusieurs actes en fait dans ce enfin, je l'entends marcher dehors en tout cas je ne vois pas le voisin donc tant mieux qui me, regarde, je me... Si il marche dehors, je suis mort. Mais j'appuie sur le bouton sauter. Mais en fait, il faut pas rester appuyé sinon, sinon c'est un peu con. Ils n'ont pas mis un autre bouton. Vous savez, un autre bouton pour euh, marcher. En fait. Pour, pour s'accroupir, ils ont mis sur, sur le même bouton en fait. J'entends sauter par contre. Euh... Oh, mais je saute trop loin! Peut-être l'emmener ça, ça. Je pensais que j'allais avoir plus de pêche, mais bon. T'es sérieux, mec T'as une poubelle, peut-être quoi monter par là Alors sans Alors il y a une tchotte musique pour dire qu'il poursuit mais là il n'y en a pas Non mec Je prends juste une poubelle ok ce qu'il veut Oh non on fait pas de 17 Je peux faire plus de zannes et rentrer. Une que je m'approche de lui, c'est complètement... Est-ce que je peux casser mes propres carreaux Non, c'est un peu débile. Euh... Non. Ok. Prends l'intel. Non, je ne garde pas. Ah, c'est bon, il est reparti chez lui. Ah non, il est là. Ok, je ne pas, je Une poubelle, je sais pas un humain. Ouais, une poubelle qui se déplace, il y un problème. Non, ouais. ouais, je la tire de, de par derrière. pas bien ça. Je la tire derrière et, et je fais mes bails ici. Pas des bails bizarres, mais des bails. J'arrive plus à monter, ça y est. alors faudrait que je mette une poubelle là Ah. ah oui Ah je l'ai foutu Ah je l'ai dans le cul oh, Putain il m'a fait peur ce tank cul Non mais fonce pas de... Putain attends ah, que tu fais là mon gars Ils ont pas les couilles okay. Tu me vois pas D'ailleurs bah, oh, c'est pas mes poubelles Mais tiens ce truc là je... C'est faut un truc plus solide euh... ah, pour ça. Genre ça, hop, un couvercle okay. Ah oui les graphismes aussi sont plus beaux sur PC que sur téléphone Bon ouais c'est Ouais, mais non, il m'en faut un truc pour péter. Merde. Voilà. Ah, bah oui, il a entendu sa tondeuse. Et ça, c'est pas chez toi, ça. Ouais, t'as qu'à prendre une tondeuse dans les gueules. Là il va me voir il ah, non Ah non je suis moi okay. geste brusque si on y va avec un geste musque Montrée de regarder la télé je lui entendu rigoler Oui, regarde la télé, ok. Waouh, ok. C'est pas le plus dur des sauts so ici, mais c'est plutôt là. Ah. T'es sérieux toi Tu m'ignores. Tu regardes la télé, mais au final, tu regardes pas. Tu vois ce qu'il fait Je vais faire une copie de ce qu'attend. Je suis là, mon Dieu C'est bon, donc j'ai réussi à aller jusqu'en haut. C'est oh. oh. oh, fermé, c'est fermé. Ok, ok, c'est fermé. Donc, euh... des fois les tableaux ça attache beau... Ok, ça Le... active. Non, pas ça. Ok, bon, mm. ah, d'accord. Ok, c'était sûr, en même temps ça. Ça, ça tue pas... Ah mmh. faut peut-être... Ok, je peux passer. Ah oh, La clé chaude Euh, non, par pas comme ça, comme une clé. Clé Oh, yes yes Ça ouvre quoi Ça ouvre ouvrir quelque chose le... Bon, maintenant, je peux passer par l'autre. Oh. Oh, ça fait tourner que tu vois. Ça fait tourner que Ça. Non, je pas la porte. Il ne peut pas venir, euh, le voisin. Je suis un bon camp. Que c'est fermé de l'autre côté, c'est de euh, la pièce. Avec la clé rouge qui nous permet de terminer les... Je crois que c'était une clé, non Non, bah non. C'est quoi ça oh, oh, ça ressemble à une clé de voiture, ça mmh. je peux la prendre. Yeah avance un petit peu ouais si il est bien ce jeu donc je pense que je continue après moi oh, je on a pas vu on va aller voir sa voiture chante de devant tête d'arrière ah ouais Oh non, non, non, non. non continue on a, on a plein de trucs on a les mains. on a les mains. on a les mains. je vais un peu derrière de sa maison c'est quoi ça je... hum. une clé oh, en soi pour ça ah oh, ouais ok ah je vais peut-être... Empiler des cartons. Ah, il y a un truc là-bas. Attends. J'ai pas été voir dans toute la maison, mais je crois que. Oh non, mais ce jeu est génial, je peut donc, les amis. Peut-être terminer l'acte aujourd'hui. Il y a une clé grise. Et là-bas, il y avait un truc gris. Donc, ça doit être ça. Ouais. Oh putain, il m'a fait peur. Oh putain, excusez-moi. <rire> un euh... ah, jeu de je, je recherche. Ok. Recherche des trucs importants ok. Bon, bah, je suis copié, ok. C'était juste une chose de pub, ok. Pas de soucis, c'est pas grave. Euh... On a les mains, et... et ouais, derrière il doit avoir des cartons où oui, il n'y a pas de carton derrière en fait. N'importe quand, une caméra pour l'instant, il n'y a pas de caméra, c'est cool. Attends, je vais déposer la clé ici. vais déposer la clé là. J'en aurai plus besoin, je pense. Ah, euh, si, ça, ça, j'en aurais besoin. C'était une connerie. Ça, que j'en aurais besoin. Des cartons. Des cartons. cartons. Je fais une pile de carton. J'en aurais assez, tu crois. Où oh est là? là. J'ai un truc. Merde, je me, je me trompe de touche. Euh, J'ai vais... pas de clé. J'ai une clé grise. Elle est pas derrière le mur Attends, je vais aller voir si j'ai bien pris une clé. Si elle est l'autre côté, je suis un peu malade. Attends, il y a une pelure. Attends. Hum. Ouais, peut-être prendre un, un troisième carton. Le voisin, sais, il sait pas que j'ai en train de faire des trucs. lui Ça, c'est un carton très très très, très long, donc euh, Je regarde. Euh, je vais peut-être Et je crois que ça ouvre justement où il y a la clé plate. Et ça, ça permettrait d'aller... Euh, Ouais, c'est un niveau simple aujourd'hui. Euh, le niveau, c'est jamais simple. C'est pas grave. Ah oh, oh ouais, bien, bien, bien. Et voilà que je jette. Et voilà que je, je mets mal les cartons. Je n'ai besoin, mec. Le mieux, c'est de... Le mettre c'est de prendre trois cartons, Ah il est là le carton attends j'essaie de faire une pile de carton mais attends je vais peut-être le mettre là celui-là voilà il tient comme ça comme ça c'est mes chose là on me voit les fois, je le pose j'en je... oh, ai besoin Attends, ce jeu il est trop bien. La clé jaune je peux le laisser là je pense. Le voisin ne viendra pas m'embêter. Quoi trois cartons c'est même pas assez quoi. Bon je cherche un quatrième carton c'est pour ça en qu'il y en a plein ah, juste de là. Oh, il y a la clé de voiture aussi après si j'ai en encore besoin des clés je les prends puis, puis voilà. oh, ça ne donne pas le carton ça tire bien. Ah si elle est derrière le mur, faudrait faire ça, je pense, et recommencer l'acte. Oui. Je vais recommencer là parce que je crois qu'elle est passée derrière. Et je crois que les objets que avez... j'ai posés, ils restent. Attendez, attendez, regardez, qu'est-ce que j'ai eu J'ai redémarré le jeu. J'ai eu ça. Je crois que je me suis fait capturer, sa constate, comme si j'étais capturé 5 15, 15, 15 fois. Euh, ouais, je veux bien joue Je crois que là, on joue la femme du voisin. Ah oh non, on a toujours... Euh, on n'est pas le même gars, regardez. On n'a pas les mêmes chaussures. Oh, c'est bizarre. On n'a pas les mêmes chaussures. Et je crois là, c'est un rêve par rapport à l'accident de la femme du voisin, justement. Ah oh oui, il est blessé, le gars. Non, on voit pas la femme, mais... Euh... Tiens, je regarde jusqu'au bout. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, c'est ah ouais. ah ouais, chaud. Ok, sais pas. Eh je... bah dis donc, il y a un sacré bug là. Regardez-moi ça, le carton, il, il vole euh, au-dessus le tout, là haut, là-haut. <rire> c'est pas mal. Donc, euh, les gars, vous n'étiez jamais aussi près du voisin, je crois. Vous <rire> attrape-moi, mec. Mais non, mais t'es sérieux, mais... Oui, attrape-moi, t'es trop près. On va regarder où je suis. dans une maison bizarre, encore. Euh, euh non. What euh... ok bon bref voilà. et encore mes objets Je veux pas le coup ah oui Et voilà donc j'ai récupéré la clé grise et un pied bûche Je sais pas si ça me sert à rien. La clé grise qui était là bas je crois Ah ouais ça m'a pris du temps par contre. Qui était sur cette porte. On fout, je l'arrive avant. On fou, je rêve avant. Ah, avant. Ah, désolé, c'est Bon, bah. Alors, petit deg, je réussis à avoir un truc de ta maison. Eh ouais, mon gars. On fait le tour, on fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. Ouais, je suis tombé dernier euh, sur lui. On fait le tour, on fait le tour, on rentre à la pièce. Et là, j'ai ça. J'ai ça, et ça, ça va me servir aussi pour, pour devoir encore. Et euh, je crois pas que ça, ça sert à quelque chose. Que je pète le carreau avec. Et je passe. Et je ouvre la salle. Okay. Oh là là là là là. Ah, avant, on, met... oh, on a la clé rouge. On a la clé. La clé du sous-sol. Tiens, il y a une guitare mon bas, Je vais la prendre. Ah oh, on peut l'utiliser. Je l'utilise. Pour péter le carreau, ça va marcher. C'est sérieux Ah. Là. Ils ont une plateforme ici. Je pense que la plateforme c'était un ascenseur qu'on est déjà activé avec le truc. Bah oui, là il m'a crié à des clés au C'est pas grave. En fond, je rentrerai dans ta pièce là avec la clé rouge. Mais t'es sérieux là, t'es tout le temps là. Attends. Tu vois, ça, on n'aura pas besoin. Esprit. Oh il m'a vu Oh il m'a vu Oh non j'étais ma clé oh, non. <rire> Attends que j'ai récupéré Je sais pas où il est les amis mais j'ai réussi Enfin, ça m'a pris des années. Non, j'rigole quand même pas. J'ai réussi donc à aller dans la cave du voisin. Et à les amis, cette zone-là. On va y aller euh, la quoi. On va y aller la prochaine fois. Donc merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode long de Halo Mais en même temps, c'est dur en fait. Comme je sais pas un jeu simple. Donc voilà, donc merci à tous pour regarder la première partie de Elon et bon à très bientôt, ciao les amis.